Salut les amis et bienvenue non pas dans mon atelier, cette semaine je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Et oui elle est enfin terminée, bah il m'a juste fallu un petit peu plus d'une année pour la finir. Mais bon il faut quand même se dire que c'est mon plus grand projet. C'est le projet qui m'a demandé le plus de réflexion, qui m'a donné des mots de tête et même des insomnies. Mais bon si vous regardez la vidéo jusqu'au bout vous allez comprendre pourquoi. Reprenons le projet depuis son commencement. On a acheté cette maison en 2013 et on a tout de suite commencé par casser le côté cuisine. Et pour vous montrer le changement avant et après, j'ai pris les photos que nous avons faites pendant la rénovation et j'ai repris ces mêmes clichés après la rénovation. Et franchement, il y a du changement. C'est parti Et maintenant je vais vous faire un petit tour du plus important, la partie mobilier Alors on commence le tour par le côté gauche Où il y a juste là le lave-vaisselle Sur le côté du lave-vaisselle il y a deux portes en sous-évier J'ai dû laisser un peu plus d'aisance sur la traverse du bas tout simplement pour pouvoir ouvrir le lave-vaisselle sans que ça ne frotte au niveau de la traverse. Alors sur la partie du milieu, on voit bien qu'il y a trois blocs de tiroirs de 80 de large et entre eux, il y a deux blocs de 40. Alors, ce ne sont pas des portes. J'ai en fait tout simplement repris deux tiroirs. J'ai fixé... J'ai fixé la face sur ces deux tiroirs. Voilà. Sur le côté droit pareil j'ai voulu garder le même modèle donc sur le bas il y a trois portes juste sur le dessus vous avez le frigo encastré, micro-ondes et four encastré et encore au dessus vous avez deux petites portes de rangement si on regarde les meubles du dessus donc là les portes sont toutes de la même largeur, vous avez une vitrine ici et je dois encore faire couper deux, euh, deux tablettes en verre pour que ça soit tip top. Alors j'ai été obligé à cause du châssis de faire un meuble vraiment la sur mesure en, en biais, euh, on peut le voir ici donc qui repart complètement de biais pour aller rejoindre le mur ensuite j'ai fait un retour en chaîne aussi avec des spots encastrés j'ai fait une cloison en fait sur tout le dessus de la face jusqu'au plafond on a vraiment l'impression que les meubles hauts sont encastrés alors il reste à parler du plan de travail qui a été fait du coup sur mesure, on le voit bien ici, le retour de la, du châssis. Là, on est sur une pièce et ensuite en deux pièces sur le restant du plan de travail. Alors c'est du granit noir qui a été martelé. Et la crédence est en carrelage. Donc c'est toute une partie que j'ai carrelée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter un max. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi dans les commentaires. Ciao